Donc, euh, pour commencer, pourquoi et comment, euh, comment est arrivée l'idée de produire cette ressource-là, euh, le site Évaluer autrement en mathématiques? On sait que déjà le sujet de l'évaluation, c'est un sujet chaud depuis quelques années déjà. On en entend beaucoup parler. Anne hein, Jocelyn, Évaluer autrement. Euh... <rire> Euh, même avant la pandémie, c'est quelque chose qui était déjà, euh, déjà en construction, déjà beaucoup de réflexions par rapport à ça, parce qu'on se questionne justement sur, euh, sur, euh, sur les fondements de l'évaluation, sur euh, la, la, la pertinence du, du modèle actuel, puis des, des changements qu'il faudrait faire pour vraiment centrer euh, l'apprentissage au niveau de l'évaluation. Et là, ce qui est arrivé, c'est sûr que... Avant la pandémie, ben, on s'entend que c'est une, une démarche qui est propre à chacun, qui n'est euh, pas prescriptive. C'est une démarche qui, est, euh, qui dépend de où on est rendu dans notre réflexion et tout ça. Mais ce que la pandémie a fait à cause de l'évaluation à distance qui a été... Euh, qui a, été, bien, qui, qui, qui a mis les, souvent les enseignants dans une situation inconfortable, ça leur a demandé de réfléchir à comment trouver des solutions à différentes problématiques pour ce qui est de l'évaluation à distance. Puis là, bien, euh, suite à ça, euh, ben, au RECMST, on s'est dit ben, il faudrait se positionner un petit peu là-dedans. Il faudrait peut-être s'entourer d'une équipe pour euh, justement euh, trouver des solutions concrètes. Parce que oui, on a beau en parler, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place. C'est quelque chose qu'on a besoin de réfléchir ensemble. C'est quelque chose qu'on a besoin d'être en équipe pour construire des, choses, pour construire, euh, des solutions concrètes. Donc, euh, ça a commencé à l'automne dernier, automne 2020. Euh, on a décidé au RCMST de commencer par sonder les gens du milieu. Principalement, là, on s'est tourné vers les conseils pédagogiques en mathématiques, tant au primaire qu'au secondaire. Donc, il y a un sondage qui a été fait pour recueillir les besoins, pour savoir c'est quoi vos principaux défis actuellement là, depuis la pandémie au niveau de l'évaluation à distance principalement. Euh, on a fait une rencontre, si je ne me trompe pas, c'était en octobre 2020, une rencontre où il y avait à peu près, justement, là, je pense 120 conseillers pédagogiques en mathématiques, primaires, secondaire, Il y avait des jeunes du ministère aussi qui étaient là. Puis, euh, c'est là, là qu'on a recueilli les informations. Puis, suite à, ces, euh, suite à cette prise de données-là, ce qui est ressorti beaucoup, c'est que les quatre principaux enjeux, il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres qui sont ressortis, mais les quatre qui sont ressortis davantage, je sais que, je vais, je vais juste me retrouver mes traces, c'est que euh, d'abord, les gens se questionnaient sur quels outils numériques utiliser pour euh, évaluer de façon efficace en mathématiques à distance. Ensuite, euh, comment recueillir des traces? Bien là, il y a toute la question de la triangulation, mais comment le faire aussi de façon efficace à distance? Euh, Quelles compétences évaluer? Et là, le, le, le, le, le nerf de la guerre un peu, si je peux dire, c'est euh, surtout la compétence 1 là, qui était vraiment problématique là, pour euh, les enseignants à distance. Puis aussi, comment limiter le plus possible la tricherie, le plagiat, parce qu'on s'entend qu'à distance, les élèves ont accès à certaines, euh, en tout cas, les élèves sont très imaginatifs et très créatifs pour trouver euh, des solutions pour tricher, pour plagier. Donc, c'est les quatre principaux euh, sujets qui sont ressortis ou les quatre principaux besoins ou les quatre principaux défis qui sont ressortis. Et là, suite à ça, euh, on a lancé un appel à toute la flotte là, de conseils pédagogiques qui étaient présents lors de cette rencontre-là. On a lancé un appel. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont prêts à former un comité de travail et à travailler d'arrache-pied sur une base régulière pour produire une ressource qui permette de donner des solutions concrètes afin d'essayer, tant, tant que possible, de répondre à ces besoins-là? Et c'est là qu'on a réussi à former un comité. Euh, si je ne me trompe pas, au début, on devait être une trentaine, je crois, une trentaine de conseillers pédagogiques euh, qui, qui étaient vraiment euh, partants, qui, qui, qui se sont impliqués. On avait une rencontre d'une demi-journée par semaine, euh, qui, ont, qui ont décidé vraiment de s'investir dans ce projet-là avec nous. Euh, ça a demandé quand même pas mal d'ajustements parce qu'au départ, je vous rappelle les quatre enjeux principaux, là, outils numériques, traces compétences à évaluer, puis tricherie, plagiat, c'était un peu notre point de départ, mais malgré ça, on a eu de la difficulté à s'enligner sur, euh, sur une façon de travailler, sur une façon d'organiser la, la, la ressource qu'on allait publier. Donc finalement, après quelques allers-retours, euh, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'on a décidé d'y aller sous format de type de problème. Donc c'est pour ça que sur le site Évaluer autrement mathématiques, quand vous, allez dans, quand vous allez dans le site, vous remarquez que les sections qui sont présentes, c'est euh, classé par type de problème. On a ciblé que les problèmes de type open middle pouvaient être une solution, les problèmes de type menu aussi, les tâches, euh, les tâches créatives, les tâches de type math en trois temps. Et on a fait une section particulière parce que aussi parmi les besoins qui ont été soulevés, les défis qui ont été soulevés, la clientèle du premier cycle du primaire, c'était particulier là, parce qu'on a des défis différents avec ces jeunes-là qui sont souvent... Euh, euh, Sonia, euh, reprends-moi si je me trompe, mais non-scripteur, non non-lecteur, non c'était surtout à cause de ça, puis toute euh, tout aussi la gestion des outils numériques, donc il y a une section particulière qui a été faite aussi pour euh, cette clientèle-là. Oui, je je vais me permettre de te couper, Stéphanie, euh, Cynthia, Marie-Chantal, Marie-Claire euh, et euh, Stéphanie. Je vous ai envoyé par courriel le lien de la présentation considérant que vous êtes toutes invitées, fait que ça devrait vous permettre de rentrer dans la présentation. Je pense que c'est les seuls qui n'avaient pas accès, là, mais je pense que ça va régler une partie du problème à la place de se déconnecter quelquefois. C'est du Sonia tout craché, j'arrête pas de l'appeler mon filet de sécurité ces temps-ci. Merci encore, Sonia. Donc... Euh... Voilà, euh, c'est pour ça que je, je reviens un petit peu sur ce que je disais. Ça n'a pas été facile de trouver notre voie parce qu'au départ, quand on considérait les, euh, les quatre besoins principaux qui ont été soulevés, on s'imaginait mal séparer nos sections du site de cette façon-là parce que tout s'entrecoupait finalement. Puis à un moment donné, ben, on a dit, ben, allons-y avec des types de tâches. Puis euh, finalement, on est capable de parler de chacune de ces composantes-là dans chacun des types de tâches. Fait que le comité de travail s'est formé, on a formé des sous-équipes. On a une belle équipe qui a travaillé sur les problèmes Open Middle, une belle équipe qui a travaillé sur les problèmes Monumat, et ainsi de suite. Puis, ben, ça a duré quatre mois, une demi-journée par semaine. On était essoufflés à la fin. On a réussi à publier notre site euh, au mois de mars, euh, avec les ressources que vous voyez actuellement, mais euh, on a vraiment une belle expérience de travail ensemble, on a adoré ça. Puis en même temps, tout au long de la démarche, bien, on voyait qu'il y avait d'autres possibilités. On voyait qu'il y avait d'autres avenues, puis on trouvait qu'on ne pouvait pas clore le, le sujet à ce moment-là. Parce que des façons d'évaluer autrement, mathématiques, il y en a d'autres. Donc, euh, pour le reste de l'année, de mars jusqu'à juin, on a décidé de démarrer une cop. Euh, cette fois-ci, on se rencontrait une fois par mois, et non une fois par... Euh, cétait par semaine ou par deux semaines? C'était par semaine, hein? Suis... C'était intense. C'était vraiment <rire> intense. Euh, la COP, on a décidé de faire ça une fois par mois, juste pour poursuivre les discussions sur le sujet, pour continuer de s'alimenter entre nous, parce qu'en plus, on était vraiment une belle gang, on a accueilli des nouvelles personnes aussi à travers ça, parce qu'il y en a qui ont entendu parler de ce qui se passait. Puis... Euh, ce qui est arrivé, bien, il est arrivé ce qu'on avait un peu prédit, c'est qu'on on, on, s'est dit bien, il faudrait ajouter euh, telle partie, telle partie, telle partie. D'où est née la phase 2 du projet du site qui est en train de se faire actuellement. Donc, on l'a démarré il y a quelques semaines et euh, notre objectif, c'est de publier des nouvelles sections d'ici décembre. On se croise les doigts avec un rythme de travail un petit peu plus, euh, un petit peu plus raisonnable que la dernière fois. Mais euh, on va vous en parler tantôt là, des, des, des nouvelles sections qui devraient apparaître euh, d'ici décembre. Donc, c'est un petit peu la chronologie euh, de comment ça s'est passé, comment c'est arrivé. Et euh, j'ai oublié de dire, à travers tout ce processus-là, je ne sais pas si vous m'avez entendu au début, j'ai beaucoup parlé d'évaluation à distance parce qu'au départ, le besoin, il était là. Mais euh, à travers le processus, on s'est dit, ben l'évaluation à distance, OK, c'est... C'est euh, pertinent pour maintenant, pendant la pandémie, pendant que les élèves euh, étaient à distance, mais ça ne sera pas toujours le cas. Sauf que c oui, c'est le genre de choses qui peut arriver. Donc, on, on, a, on a gardé en trame de fond l'évaluation à distance, mais on a décidé de rendre ça beaucoup plus large et plus ouvert en utilisant plutôt l'appellation « évaluation autrement ». Mais cette évaluation autrement-là peut s'appliquer dans un contexte d'évaluation à distance. Fait que D'où, euh, c'est ça, ça, ça, va durer, ça va davantage durer dans le temps et c'est davantage collé là, au changement qui est en train de s'opérer tranquillement là, dans l'évaluation. Pas juste en mathématiques, mais dans toutes les disciplines. Donc, euh, c'était ça pour la chronologie des événements, puis pour ce qui s'en vient un petit peu aussi. Maintenant, pour ce qui est du, on est-tu rendu au contenu du site? Oui, donc, oui, euh, tour guidé. Du site, est-ce que tu veux y aller, Sonia? Parce que les premiers, je pense que c'est toi qui es présenté. Hein? Je te laisse le partage d'écran, c'est correct? Est-ce que tu veux présenter les premières sections, puis je fais les sous-catégories euh, sous après? Euh, les premières euh... sections, ben, Open Middle, Math, c'était pas toi. <rire> OK, oui, oui, oui non, okay. je pensais que tu voulais parler de ce qui était ici. Ben, en fait, On vous a résumé dans le fond la présentation un petit peu du site. Euh, je pensais que tu voulais, partir, avant d'aller dans les sections qu'on voulait un petit peu aborder dans le fond, euh, on a mis des sections de la description avec euh, quels sont les... Quelles compétences ciblées tout dépendamment, dans le fond, de notre intention pédagogique? Et là, on est allé chercher de la documentation, donc euh, que ce soit les extraits du programme, les choses qui ont déjà été présentées, comment on peut euh, vraiment faire la distinction entre nos C1, C2, tout dépendamment de ce qu'on veut. Alors, il y a vraiment un petit peu de, de mise en contexte de tout ça. Et par la suite, dans le fond, on a les sections. Alors, euh, chacune des sections a un peu la même structure, même si les gens se sont gardés... Euh, aussi un, un droit de, de, de modifier et d'adapter ça selon, euh, le, dans le fond, le type de problème. On retrouve souvent donc nos tuiles avec, par exemple, définition et ressources où on va présenter un petit peu l'historique, d'où ça vient, faire un petit but d'ensemble et par la suite, on va avoir... La, une banque de problèmes. C'est sûr que le but du site, ce n'est pas d'avoir la banque de problèmes toute clé en main, puis dire on fait ça de, euh, du, du primaire jusqu'à la fin du secondaire. C'est vraiment pour inspirer un changement de pratique, un changement de posture. On s'est assuré d'en avoir suffisamment euh, pour que ce soit intéressant pour que les gens puissent commencer, mais euh, le but, comme je dis, c'était pas d'avoir du clé en main. Puis ce pas vrai que, euh, par exemple, euh, je suis dans OpenModel que toutes les notions de mathématiques se prêtent à des OpenModels. Il faut voir quand est-ce que c'est plus approprié pour certaines notions. Euh, c'est sûr, comme on l'a mis aussi en sous-titre, euh, c'était euh, dans un but aussi d'évaluer autrement, de façon numérique ou pas. Donc, on n'avait pas l'angle de toujours dire, hey, si c'est pas numérique, on ne met pas cela. » Le but d'être à distance, bien, ça peut être de présenter quand même hein, un PDF, puis que les élèves utilisent quelque chose d'autre, Camille, ou importe, pour travailler avec le numérique. Il y en a qui ont été mis en slide, mais il y en a qui sont allés un petit peu plus loin. Alors le but, c'est vraiment de suggérer euh, de, des exemples de problèmes, donc c'est ce que vous retrouvez un petit peu dans chacune des sections ici et on s'est assuré aussi d'avoir un petit peu de modélisation quand même, je vous disais, on n'a pas une banque de problèmes exhaustifs pour chacun des degrés, mais on s'est assuré que les gens pensent quand même avoir quelques exemples pour chacun des degrés dès le premier cycle, en pensant toujours à nos petits qui justement ne sont pas lecteurs, scripteurs, fait qu'on a des beaux exemples avec euh, comment ça peut se compléter. Alors ça, c'est vraiment la première partie qui met en contexte. Après ça, c'est on a euh, l'autre section pour, vous allez reconnaître la formule, là, mais pourquoi on fait des Open Models, comment on peut faire pour les introduire, donc souvent des petites situations de départ pour nous aider. Euh, on revient avec le lien avec euh, quelles compétences évaluer avec ça, donc des fois un petit peu plus précis. Euh, ici, on a le modelage, par exemple, d'un problème. Et très intéressant, ça fait partie d'une grande partie de nos réflexions, c'est d'essayer de bâtir euh, quelques grilles ou des façons hein, de, de garder des traces par rapport à ça. Et dans plusieurs sections, vous allez même voir euh, des, des exemples de grilles complétées avec une... Euh, une, une évaluation de l'enseignant par rapport à, à l'atteinte des compétences, au développement des compétences. Ça que ça, c'est vraiment super intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, on a quand même des sections qui sont numériques quand ça s'y prêtait bien. Et finalement, avec on a eu, comme Stéphanie disait, dans les grandes problématiques, euh, la section tricherie et plagiat, donc adaptée à cette situation-là quand c'était le cas. Sinon, on rapporte dans le fond euh, le message. Alors, ça, c'était pour les Open Middle. Et comme je disais, vous allez reconnaître assez rapidement le modèle. Je n'irai pas très loin avec les menus maths, mais c'est un peu la même chose. Donc, des ressources. Euh, parfois, dans certains cas, il y en a qui sont allés avec les numériques. Fait qu'on a, par exemple, ici, euh, des tâches qui sont faites aussi avec Desmos, avec GeoGebra. On est en train d'y travailler sur Open Middle, là, mais ça s'en vient. Alors, ça, c'était vraiment des exemples. Si je vous montre les premiers cycles, parce que Stéphanie fera les autres, un petit peu la même chose. Là, Les gens qui sont venus participer avec nous ont eu l'idée de dire on va présenter, dans le fond, euh, au niveau des, des tâches que l'on faisait de façon plus traditionnelle, par exemple avec un notebook, et on va voir comment on pourrait aider les enseignants à avoir des versions de documents, euh, soit en utilisant des slides, soit des boards, soit des, des, des PowerPoints, euh, des Word, bon, peu importe, des Google, mais avec par exemple euh, les consignes de l'enseignant qui seraient enregistrées pour que l'élève puisse l'écouter autant de fois que nécessaire. Comment l'élève pourrait faire pour donner des, euh, des, laisser des traces avec des manipulations pour éviter qu'il écrive à l'aide de Picto. Donc on a on a pris des problèmes, des situations, problèmes qui existaient, puis on les a transformés en numérique. Donc euh, alors vous avez des exemples par rapport à ça. Alors, cette section-là est une spéciale. question. Alors? Oui. oui. Hey, euh, moi, je capote. là. C'est vraiment super votre travail. Euh, c'est vraiment de l'or en bord. Euh, moi, ce que je vois, entre autres, là, première des choses, premier cycle du primaire, moi, je voyais beaucoup de parallèles peut-être à faire avec nos élèves immigrants, peut-être en francisation, non-lecteurs, non-scripteurs. Ça fait qu'il y a peut-être de quoi à faire avec ça. Euh, ben, J'ai mes lunettes adaptées, c'est ça, je les enlève jamais. Euh, L'autre affaire que je me demandais là, dans votre partie tricherie et euh, voyons tricherie claire, je me demandais aussi si c'est prévu, peut-être que c'est. Je pose la question là ça, Je me demandais, euh, tu sais, est-ce qu'on va, euh, est-ce que vous pensez aller vers, ah oh, là on va tomber dans de l'adaptation, oh, là on tombe dans de la modif, tu sais, par rapport au. Euh, par rapport à ce qui est attendu du programme, même si je sais très bien, parce que là, on parle d'évaluation, fait que l'adaptation, modification, c'est lié au concept d'évaluation. Je me demandais si euh, ça faisait partie de votre ligne euh, là-dedans, parce que tu sais, dans Tricherie Plagiat, euh, je voyais comme une ligne fine, <rire> peut-être avec la, la, la Modif, là, mettons. Là, mais euh, vous avez le droit, là, ça, ça se peut que ça ne fasse pas partie de votre projet. Dans la première phase, je dirais que non. Mais euh, parce que ce qui a été pensé, c'est comment on pourrait changer, dans le fond, l'évaluation pour ouais. que cette tricherie-là, puis ce plagiat-là, n'ait plus lieu. Puis, à la base, c'est de changer un peu les problèmes à réponse unique. Là. Fait que c'est plus cet angle-là qui a été, on euh, euh, va dire, réfléchi, puis documenté par rapport à la première phase du moins. Puis, tu, sais, tu me fais réaliser que ce qu'on a appelé premier cycle du primaire pourrait très bien tu sais, avoir un, peut-être une autre thématique où on a nos non-scripteurs, non lecteurs euh, ou, parce qu'effectivement, je trouve toujours que c'est la même chose avec l'adaptation, mais tu sais, des élèves qui ont une limitation au niveau du langage et qu'on veut du soutien plus intéressant, bien, il peut-être peut-être que c'est l'appellation, donc on essaiera, je, je prends ça en note, je trouve que c'est un bon élément par rapport à ça. Mais en fait, c'est ça, c'est parce qu'on a eu dans notre, dans notre COP, tu te souviens, Stéphanie? <rire> tu vois, mais ça, euh, c'est sur Internet, là, ils ne pourront pas évaluer, mais tu euh, peux tu apprendre aussi, là, tu sais, fait que, je me demandais, euh, tu puis euh, ça, ça faisait partie des questions, ouais, mais quand on fait ça, c'est de la modif, euh, le soutien que j'offre, tu sais, euh, c'est ça. Fait que euh, c'est pour ça que je posais la question, mais euh, moi, je ne suis pas spécialiste du programme de maths, là, mais euh, en tout cas, euh, je puis je suis prête à penser avec d'autres. <rire> ben c'est ça, c'est ce que j'allais dire. T'sais. Nous, on aurait besoin de, de, de quelqu'un qui est spécialiste en adaptation scolaire pour venir mettre son œil là-dedans pour nous orienter aussi. Fait que c'est le genre de choses qu'on pourrait regarder ensemble pour, euh, ça, pour trouver ce petit filon-là là, que, que tu as vu. Là. Puis, mais je tiens à souligner qu'on a quand même. Je ne sais pas si tu si as vu dans, euh, je pense que c'est dans nos sections, pourquoi, tu pourquoi Open Bundle, pourquoi Monument, pourquoi Mat en trois temps, on a eu le souci, parce qu'on avait une personne en adaptation scolaire dans notre groupe de travail, puis on a eu le souci de dire pourquoi ce type de tâche-là euh, est un, pourquoi on a un avantage à utiliser ce type de tâche-là pour des élèves en difficulté ou des élèves en adaptation scolaire. Ben, c'est le genre de choses qu'on qu a eu le souci de mettre, mais de là aller jusqu'à l'adaptation-modification, si on pourra regarder ça ensemble, ça serait vraiment intéressant. On n'est plus dans le crunchy d'évaluation, l'évaluation. C'est bon, je vous félicite, je suis vraiment fière de vous, de vous connaître. <rire> <rire> <rire> Nous aussi, on est contente de te connaître. <rire> euh, Est-ce que tu fais acheter des choses pour tâches créatives et maths en 3 Oui, en fait, fait, je voulais juste revenir sur euh, la section, euh, pour chacun des types de tâches, on a la section « Quelles compétences évaluer? » puis Je vous rappelle qu'au début, dans les besoins et les défis euh, des conseils pédagogiques, ce qui avait été nommé, c'était surtout la compétence 1 à distance. Mais ici, on a eu vraiment le souci de démontrer que tous ces types de tâches-là peuvent être, selon l'intention selon, euh, selon de l'enseignant, selon les critères, selon les composantes de la, de la compétence et tout ça, euh, elles peuvent entrer dans les deux compétences, soit la 1, soit la 2, mais tout revient au jugement de l'enseignant, tout revient à ce qu'il décide de faire. On a vraiment eu le souci de démontrer que c'était possible pour les deux compétences. C'est sûr que, personnellement, je <rire> suis en classe cette année à mi-temps, Personnellement, c'est des types de tâches que je vais vouloir utiliser plus en C1 qu'en C2 parce que, ben, c'est ça, je trouve que c'est une belle opportunité de faire une C1 autrement qui sort du modèle traditionnel qu'on connaît bien. Alors, euh, mais on, ça, on voulait vraiment démontrer que c'était possible pour les deux. Je sens que c'est fait. Là. <rire> il a mis, il a mis un petit gift de cœur. Il coeur, a mis des de parce qu'avec Marie-Josée et toi, c'était beau. J'ai dit, c'est comme plein d'amour. Ouais. <rire> <rire> il fallait qu'il explique des mots. <rire> euh, il y avait aussi la question du pilotage. Donc, dans chacune des sections, on a aussi piloté, on, on offre des, des suggestions de pilotage, mais dépendamment comment c'est piloté, dépendamment comment on soutient l'élève à, euh, à travers la tâche, bien là, on, on se questionne encore une fois si euh, quelles compétences on évalue ou comment, comment on l'introduit dans la classe. Puis au niveau de la tricherie plagier aussi, je voulais ajouter que pour chacun, chacun des types de tâches, on a ajouté pourquoi ce type de tâche là permet potentiellement, parce que hein, les élèves sont très créatifs pour tricher, mais permet potentiellement de limiter ou de, en tout cas de diminuer euh, les possibilités de tricher ou de plagier. Parce que bien souvent, c'est des problèmes ouverts qui offrent plusieurs réponses possibles. Parce que, par exemple, des tâches créatives, on est supposé d'arriver à un résultat différent pour chacun et pour toutes sortes d'autres raisons. Fait que oui, dans la tricherie plagiat, on a notre infographie qui est la même pour tout, mais en dessous, on a mis vraiment des indices, ou pas des indices, mais des, des caractéristiques des tâches qui font en sorte que ça limite la tricherie et le plagiat. c'est ça que je voulais ajouter. Euh, par rapport aux sections. Sinon, ben, tu sais, c'est sûr que peut-être que ça vous dit rien. Là, si vous n'êtes pas dans le domaine de la mathématique, peut-être que ça vous dit rien. C'est quoi des Open Middle, des menus maths, des, des maths en trois temps puis des tâches créatives. Mais à chaque début de section, Sonia, si tu peux aller voir, par exemple, maths en, euh, Open Middle. Peut-être que ça vous dit rien. C'est quoi un problème Open Middle? Mais quand on va dans la page définition et ressources, euh, on a des... Euh, on a des personnes dans le comité de travail qui ont eu, euh, qui ont eu la générosité de créer des, beaux petits, des belles petites vidéos explicatives euh, qui durent entre... Il euh, y en a des moins longues, il y en a des plus longues, là. Deux, trois mais, minutes, hein? Oui, mais il y en a une qui... Je me sens qu'il y en a une qui dure 12 minutes, mais bon, c'est pas grave, elle est super complète. Puis, mais ça donne un bon portrait, euh, tu sais... Euh, parce que ça peut être lourd, hein, ce site-là, il y a beaucoup, beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, puis on ne peut pas passer au travers en une journée. Là. Mais juste la vidéo pour chacune des sections, ça donne un bon portrait de ce qui est un problème open middle, de ce qu'est un problème menu mat, euh, trois temps, tâches créatives, etc. Fait que ce genre de choses qui peut être un peu une amorce ou un peu... un, un j'ai le mot « teaser » en tête, mais j'aimerais ça trouver le mot en français, là, si vous pouvez me l'écrire dans le clavardage. Mais ça peut être euh, une petite <rire> vidéo. <rire> Comment? Une agace cognitive. Ah! C'est excellent! <rire> mais mais c'est ça, ça peut être pour essayer de vendre ça à nos profs. Ça peut être euh, juste en passant par la vidéo d'abord, puis après ça, ça peut leur donner le goût d'essayer par la suite. donc euh, c'est un petit peu ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Sonia avait dit. Puis sinon, bien, les autres sections, euh, maintenant en trois temps, si on va voir, euh, si, si on va voir ce que c'est, on revient avec les mêmes sections ou à peu près, encore une fois, avec une banque d'activités. Je répète là, que... Il y en a qui s'attendaient vraiment à un site où on a, tu sais, c'est du clé en main tout le temps, mais ce n'est pas ça le but. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment amener les gens à, à voir autrement, à réfléchir autrement. Oui, ça prend quand même du concret. Oui, on en a mis quelques-unes, mais volontairement. Puis aussi, c'est parce qu'à un moment donné, produire des tâches comme ça, ça devient long. Puis on n'en on a pas une banque infinie. Mais euh, au moins, ça donne des idées pour démarrer, des idées qui sont adaptables, qui sont modifiables. Puis les gens peuvent ensuite, euh, bien, quand on sait comment en faire une après ça, ben, on est rendu ailleurs dans notre programme, puis on, on allume, puis on crée notre, nos, nos propres ressources. Donc, c'est ça qui est intéressant. Euh, oui, c'est ça, ça donne, des, ça donne exactement des modèles. C'est ça le but. Le but, c'est pas de fournir, euh, de fournir une banque infinie. Euh, c'est vraiment de changer la mentalité. Au niveau du numérique, c'est sûr, hein, on est des gens du récit, on est à la FCC, donc euh, pour nous, c'était important de, de fournir des, euh, des exemples ou des, euh, des modèles non numériques quand même, parce que ce n'est pas accessible pour tout le monde ou tout le monde n'est pas rendu là, mais on a quand même réussi là, dans chacune des sections à... Aller euh, déposer des exemples d'activités, même des Open Middle, Menu Math, Math en trois temps qui ont été bâtis sur Desmos, sur GeoGebra, sur Graspable Math, qui sont nos trois principales plateformes là, au niveau de la mathématique, surtout dans un contexte en plus d'enseignement à distance. pas juste fait pour la distance. En fait, c'est même fait pour la présence, mais ça a été très utile pour les profs là, qui connaissaient déjà ça dans un contexte à distance. Mais si vous voulez un petit peu plus de technologie, ben, c'est surtout dans la section tâches créatives qu'il y en a. Parce que euh, ben, des tâches créatives, ça se fait sans technologie aussi. Mais là, on a vraiment décidé de mettre de l'avant des technologies en mathématiques. Sonia, si tu peux aller à la, à la page définition et outils numériques. Donc, euh, des tâches peux créatives. Je vais prendre la question de Cynthia avant. Oui, oui, vas-y Cynthia. Bonjour, mais ce n'est pas, un, pas une urgence euh, nécessairement, c'est juste que je, je, me demandais, euh, je me demandais comment vous voyez ça parce que vous êtes des récits, mais vous êtes spécialiste en maths également. Moi, j'ai une portion de ma tâche en CP maths et également récits. Puis, euh, euh, je me demandais comment vous voyez un peu euh, en proportion ce genre de tâche comme on dit autrement, versus le genre de tâche plus traditionnelles, comme on le voit. Comment vous pensez? Euh, que ça serait bien de, de gérer ça, juste avoir votre avis, mais ce n'est pas obligé d'être tout de suite, ça peut être plus tard. Là. Bien, il faut que ce soit progressif. Il faut que ce soit progressif. Moi, je pense que des enseignants, quand ils vont commencer au début, ça va être quelques tâches dans l'année seulement, puis peut-être juste un type de tâche en particulier. Euh, moi, personnellement, cette année, comme je le disais tantôt, je suis de retour en classe, puis euh, il va y en avoir beaucoup, parce que en plus, c'est ben, sûr, j'ai travaillé là-dessus aussi, puis je je suis à l'aise avec ces technologies-là, mais c'est dur de répondre parce que les réalités du milieu sont différentes partout. Les réalités, euh, là où sont rendus les enseignants dans leur, dans leur réflexion, elle n'est pas la même partout non plus. Euh... Moi, en je pense... J'aurais un indice euh, par rapport à ça. Oui. Hier, je l'ai donné en exemple de robotique. C'est sûr que si on dit aux gens Vous êtes obligés de faire de la programmation, de la robotique, euh, euh, il y en a qui vont faire Oups, mon, mon horaire est déjà plein, ça déborde. Mais la solution, elle passe par On affiche des contenus. Puis là, ben, c'est quoi tes prochains contenus que tu veux voir? Puis là, comment on pourrait commencer par prendre un contenu où il y a une valeur ajoutée d'utiliser le numérique, et là on va substituer parce qu'il y a une valeur ajoutée. C'est sûr que si les gens saisent le but c'est pas de faire du numérique, c'est de faire autrement. Donc si tu pars d'un contenu, puis tu sais, je pense que le pourcentage de Stéphanie cette année avec l'expertise qu'elle a, il va sûrement frôler 100% avec ses élèves, hein? mais dans le fond, ça se peut qu'il reste des choses qui soient qui soit papier-crayon puis sans outils numériques parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, des outils qui sont là. Fait que je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut partir avec les enseignants, de réfléchir. Je sais qu'en programmation, je l'avais fait comme ça au début, j'ai sorti des contenus de mathématiques. Là, j'ai fait, voici des contenus possibles en programmation. Choisissez-en un là-dedans, ok, là, on va proposer, mais là, l'activité que vous faisiez, vous la remplacez. Puis C'est dans ce sens-là que la réponse de Stéphanie de dire qu'on y va graduellement. Si certaines personnes décident de dire « Ok, j'intègre, j'ajoute des Open Models, puis je m'habitue », mais si ça va remplacer des activités, puis si c'est pour travailler la géométrie ou le sens du nombre, ben, tant mieux, mais les autres activités ne seront pas faites. Fait Il ne faut pas le voir comme un ajout, comme un changement de pratique, d'ajouter le numérique, puis effectivement, ça va aller graduellement. On, le but, ce n'est pas de faire un changement de 100 du numérique, puis c'est pas pour ça que ce n'est pas une, pas une, une programmation. Puis fais ça, puis tu vas avoir vu tout ton contenu. Euh, et ça, c'est vraiment très ouvert. Quand, quand, euh, quand tu parles de maths en 3, tu parles de numérique, donc tous ces types de tâches-là sont nécessairement utilisées avec le numérique? C'est ça que tu veux non, dire? Non, bien, là, là, on parle des tâches créatives. La plupart qu'on propose là, oui, parce que. On, on utilise des outils de création numérique comme Scratch, comme euh, du dessin 3D, comme Minecraft, des choses comme ça. Euh, Ceux-là, oui, mais en même temps, c'est possible de faire une création 3D avec, euh, avec des boîtes de carton et tout ça. C'est juste que là, nous, en tant que récit, ben, on, on voulait pousser, euh, on voulait pousser ouais. la valeur ajoutée du numérique là-dedans et développer la compétence numérique à travers ça. Là. Mais à la base, si on ouvre les menus maths ou les open models, il y a des versions papier là, oui. qui sont là aussi, il y a des versions numériques. Fait que, tu sais, notre but, c'est de dire, on, pré... on croit dans le fond au type de problème open model pour changer la façon d'évaluer les maths, donc pour laisser des traces. Puis après ça, on a dit, OK, on travaille pour certaines choses, pour avoir des versions numériques aussi, puis que... je pense que le plus important, c'est que les, les, euh, que les gens changent leur pratique au niveau de l'évaluation. C'était ça notre premier but. Euh, le numérique, quand c'est une valeur ajoutée, on, on le prend. Puis si c'est pas une valeur ajoutée, bien, on, on garde le papier. Puis c'est important aussi, puis ça, plusieurs qui l'ont expérimenté, on dit si, si les enfants ou les enseignants avaient jamais fait du open-model, puis qu'en plus, ils n'avaient jamais utilisé la plateforme d'ESMOS, puis quand dans une même activité, ils commençaient avec ces deux affaires-là. Des fois, la surcharge cognitive ou problème technique était tellement grand que ce n'était peut-être pas la solution gagnante. Fait que des fois, tu sais, de, de prendre le bouchée une à la fois, c'est important. Moi, ce que j'ai fait en début d'année, avec mes élèves, j'ai commencé par modéliser un problème open middle super facile avec les autres, mais à l'écran seulement, au tableau interactif en avant, eux dans leur cahier, tout simplement. Puis graduellement, à un moment donné, je leur en ai fait faire un avec Desmos, tu sais, parce qu'eux aussi ont appris à utiliser Desmos en cours de route. Moi, j'ai un petit faible pour, euh, pour Desmos en plus, ça fait que ça m'a amené vers là, mais j'ai n'ai pas commencé tout de suite avec Desmos pour eux autres. Hein. Fait que sûr, je pense que c'est graduel. Jocelyn, euh, Jocelyn, la main aussi, qu'est-ce que tu as à nous dire? En fait, c'est ma collègue qui le dit bien, c'est la théorie des petits pas. Hein. C'est mm -hmm. comme, euh, c est, c est comme euh, je dirais, Open menu, math, math en trois d c'est vraiment un type de tâche très précis. Dans les tâches créatives, là, ça ouvre, l'éventail devient plus grand, mais c'est plus, c'est comme n'importe quoi, il faut se prendre le temps de se l'approprier, de regarder, tu sais, avant de faire vivre euh, de faire vivre les, les, ce type de tâches-là avec les élèves, Nous, sais, nous, se les approprier comme profs, c'est un prof de maths qui ne l'a jamais vu, Écoute, il faut quand même qu'il s'approprie le modèle, dire OK, c'est quoi ce, ce genre de problème-là, tu un menu maths, il y a quand même une appropriation aussi, donc même les tâches créatives, c'est-à-dire de on demande aux élèves de créer quelque chose, mais il faut que le prof quand même se l'approprie un petit peu d'avance, puis après, c'est de faire des, comme Sonia et Stéphanie ont dit, là, de, de faire des, souvent on va commencer avec quelque chose de plus petit. T'sais, par exemple, là, dans les suggestions, il y a aussi, ils ne sont pas dans le menu là, mais mettons une tâche de quel est l'intrus, on peut le faire au point de vue numérique, mais c'est des activités simples qu'on peut commencer au niveau des, euh, des euh, de certains types de tâches qui sont plus faciles à implanter dans notre classe. Il ne faut pas y aller tout le temps avec le gros morceau, puis de mettre toute la technologie aussi au début. Il y a comme une appropriation d'un type de problème différent. Puis là, il ben, a plus-value, ben, comme Stéphanie est habituée, c'est sûr qu'elle dans sa classe, elle va utiliser le numérique plus facilement qu'un autre prof. Donc, il faut se donner un temps d'appropriation comme n'importe quoi, je pense, là. parce que c'est vraiment des tâches, vraiment, ont c'est vraiment un style de tâche vraiment différent. Ça ne ressemble pas à une épreuve ministérielle, ou ça ne ressemble pas à, à ce qu'on connaît souvent, qu'on voit dans nos cahiers ou dans nos manuels. Donc, on est vraiment en dehors des sentiers battus. Fait que déjà là, ça prend une appropriation, je pense. c'est tu sais, un enseignant pourrait se donner comme objectif. Moi, cette année, je me donne comme défi d'intégrer les tâches open middle dans mon évaluation. Fait que là, il fait sa sélection, il fait le tour de son, de son programme, il fait sa sélection, il en fait quelques-uns aussi, parce que tu ne fais pas juste ça en évaluation, là, tu t'organises pour en faire aussi en apprentissage. J'allais c'est en apprentissage autant qu'en évaluation. Ben oui, c'est ça, puis c'est très pertinent en apprentissage aussi. Mais son objectif pour l'année, c'est de s'approprier ça et de l'intégrer. Si déjà, si déjà il réussit à faire ça, ce n'est pas juste un petit pas qu'on vient de faire, c'est quand même un grand pas l'année d'après, ah, ben je me donne comme objectif d'ajouter à ça des tâches menu Moi, je le vois comme ça, progressif. Puis en même temps, ben, progressivement, d'ajouter un outil numérique de temps en temps. Il peut le faire papier-crayon au départ, mais après ça, s'en servir avec Desmos, s'en servir avec tu board Je le vois comme une progression. Où ça va aller? Bien, on verra, là. <rire> Je pense que ça vient de faire un très, très beau lien avec les sections à venir. Dans le fond, l'année passée, on est parti des grandes problématiques, dont la tricherie, le travail à distance, etc. Puis, suite à la publication des cinq sujets, on avait réussi à se faire quatre, cinq équipes. Euh, on a vu, hein, comme Stéphanie disait, on était toutes contentes de publier en mars, puis au mois d'avril, on était prêts à continuer parce qu'on voyait les besoins. Puis là, on se disait... Ben, il y avait une bonne réflexion, justement, pourquoi on a choisi ces types de problèmes-là? Ben, C'était beaucoup à cause des gens qui étaient là, leur connaissance, leur expertise, euh, la quantité de tâches qui étaient souvent publiées en anglais, qui avaient des ressources extraordinaires. Et ça, ça nous a amené à dire, bon, ben bien, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est travailler à colliger les traces. Hein? Fait que là, il y a une équipe qui est en train de se pencher à la triangula... triangulation. Donc, comment on pourrait encore mieux euh, colliger les traces euh, ça on est équipe... dans cette équipe-là, je pense. Hein? Ah, oui, c'est ça, j'ai vu oui, les j'ai fait. Euh, il y a une équipe qui travaille sur un guide d'accompagnement pour les CP pour justement présenter le site, puis comment on pourrait avoir euh, du visuel qui serait déjà tout prêt, parce que là, Stéphanie et moi, on le fait en live, mais le but, ce serait d'avoir euh, du visuel, des exemples pour que les gens puissent travailler, etc. Fait qu'il y a une équipe qui travaille là-dessus, ça va devenir une nouvelle section. Ça va être comme notre section préalable. Euh, tantôt, Justin a parlé des, des Kelly. C'est un autre type de problème, puis dans le fond, on a décidé de les regrouper, ces types de problèmes-là, sur les causeries mathématiques. Fait à la place de faire des sections différentes avec toutes sortes d'autres types de problèmes, on va les inclure dans les causeries mathématiques qui sont une, une source incroyable pour colléger les traces, hein, de discussion puis on est beaucoup beaucoup axé sur l'apprentissage, donc ça va en faire partie. Et pour faire le prolongement de tâches créatives où on disait qu'il y avait du, beaucoup de numérique, on va avoir une section sur la programmation et la robotique. Donc, encore là, ça va être des exemples, autant en programmation qu'en robotique avec différents robots, comment on peut évaluer autrement, comment on peut garder des traces, comment on peut évaluer avec des tâches plus ouvertes des défis qui sortent de, de, du tutoriel dans le fond du robot. Donc, c'est les sections qui, euh, présentement, sont, euh, sont ouvertes. On a quatre comités de travail là, qui continuent ouais. le travail et qui et on ont fait assez... un produit. On s'est questionné justement dernièrement sur euh, la visée de, notre, de nos travaux parce qu'on a, a vraiment ciblé l'évaluation, mais tantôt, on parlait justement de l'apprentissage. Tout ce qu'on présente sur ce site-là est aussi excellent et aussi bon pour l'apprentissage, mais euh, suite à nos dernières discussions, on s'est dit qu'en en, en visant l'évaluation, ça sous-entend qu'il faut il faut en, en placer aussi à travers l'apprentissage. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu changer le titre de notre site ou la visée de notre site en apprentissage-évaluation. On s'est dit bon, on va viser la fin comme ça. Euh, nécessairement, on n'aura pas le choix de transformer l'avant aussi là, par l'apprentissage. Puis je pense que c'est important de noter qu'il y avait une grosse gang qui a travaillé. Puis quand on a annoncé le lancement officiel, on avait plus d'une centaine de personnes et on a été en contact entre autres. Tu ne l'as pas nommé, c'était Stéphanie, tantôt, mais je pense que c'est important. Il y a des jeunes du ministère qui ont travaillé avec nous, de l'évaluation, du programme des maths, qui ont à l'occasion collaboré, qui ont assisté à la présentation. Donc, il y avait eux aussi hein, des demandes beaucoup par rapport à ça. Alors, ça vient des, des demandes du milieu. C'est comme ça qu'on a décidé et, et ça a créé une onde de choc l'appeler comme ça. Ce, là, les gens dans d'autres matières disent « on pourrait avoir la même affaire » et il se parle la semaine prochaine euh, le site, ou en tout cas pas euh, oui, le site encore, en cas, <rire> le site encore mais on va dire « les travaux en lien d'évaluer autrement en, en sciences et technologies » Alors, ça va probablement aboutir à un site, mais n'empêche que toute la réflexion, parce que comme je dis, on a eu plusieurs rencontres avant de se mettre à produire ça sur la, la, la démarche, puis avant de dire, bon, finalement, parce qu'on a un moment donné, on se disait, ça va-tu vers un site, vers une auto-formation sur le campus ici, euh, tu on ne savait pas trop. Là, notre coquille étant prête, c'est plus facile d'avoir de, de, déterminé un peu les styles, puis on voit qu'il y a des choses qui reviennent, c'est qu'on a une structure, c'est pour qu ça qu'on est très audacieux en pensant que d'ici Noël, on va probablement avoir une version Suffisamment complète. Et, mais notre but, c'est aussi d'aller en classe puis de détester pour donner des exemples d'évaluation de, de, euh, euh, vraiment sur le terrain. fait que Ça, c'est vraiment un souci qu'on a là, qui est très important. Euh, donc, euh, on ne cherche pas ça partout, là, mais euh, on sent que euh, ça, ça a fait lever des demandes. On a créé un un monstre. C'est pour ça que besoin. je suis tête en, en classe cette année. <rire> c'est ça. Il euh, y a tout ça, là, mais je pense que ça fait partie des. des en tout cas, on, on entend aussi à la FGA hein, qu'il y a des euh, y a beaucoup de réflexions autour de l'évaluation. Euh, ils ont une autre problématique qui est la n'est pas la même que la nôtre, mais quand même, c'est important de nommer tout ce que ça a. Là, euh, ça a là. En tout cas, je pense que c'est pas du clé en main, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de, de discussions par rapport à ça. Et euh, toute l'équipe qui a travaillé là-dessus, on a, on a réussi à former des équipes d'animation. Donc, au prochain GRMS, là, qui est le congrès, euh, le congrès des profs de maths au secondaire, euh, qui a lieu là, en octobre, à la fin octobre, 25-26 octobre, si je ne me trompe pas, on a réussi à créer des, des équipes d'animation qui vont présenter vraiment en détail. Tu sais, Aujourd'hui, on ne vous a pas présenté en détail chacune des sections. Mais là, il y a quatre ateliers pour les quatre types de problèmes avec quatre équipes d'animation qui vont être là au GRMS, pour les profs de maths. Puis, euh, à notre prochaine rencontre, je vais solliciter les gens s'ils veulent faire l'équivalent pour la COPS aussi. Alors, euh, oui, on a publié le site, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que le site est publié que tout le monde va le lire et que tout le monde va le, lire, euh, le, monde, euh, va le mettre en pratique. Alors, il faut continuer de marteler notre message, c'est pour ça qu'on le fait ici à la FCC, c'est pour ça qu'on va le faire au GRMS, c'est pour ça qu'on va le faire à la COPS aussi. Le travail n'est vraiment pas fini, surtout qu'en plus, il y a des nouvelles sections qui s'en viennent. Donc, euh, vous ne finirez pas d'entendre parler de ça, on, en tout cas, on le souhaite. <rire> Mais le fond, oui, il y a eu beaucoup de chemin parcouru, puis euh, tranquillement, ça fait, ça, fait son, ça fait des petits aussi, tu sais, à force d'en parler dans vos milieux. On va voir de plus en plus d'initiatives de ce genre-là. Moi, je voulais juste revenir aussi sur les… Euh, parce qu'on est, qu est à la FCC, on est des récits sur euh, le numérique. Je veux juste passer quelques minutes sur la section euh, des tâches créatives. Sonia, si tu veux faire ton oui. un partage d'écran. Avant que tu te lances là, je vais me permettre oui. de… Oups, c'est oh, pas grave, je vais avoir présenté ça. Euh, on va aller ici, je l'avais ouvert. Euh, ce que je voulais dire, c'est parce que si je ne vois pas mon ordre du jour, il y avait comme euh, deux, trois commentaires. Euh, on avait dit, si jamais il y en a qui sont des pros en robotique, programmation, puis qui ont le goût de partager des tâches et qui auraient le goût de joindre à nous pour quelques rencontres, euh, honnêtement, le, considérant la tâche en programmation et robotique, euh, on n'est pas une grosse équipe. Là. Il y a des gens qui ont dû quitter, puis qui ont d'autres obligations. Fait on a un appel à la participation. Là, si jamais il y en a quelques-uns qui avaient le goût de travailler avec nous là-dessus, ce serait vraiment apprécié. J'ai vu aussi Geneviève, qu'on n'a pas présenté tantôt. Fait que Geneviève, j'aimerais que tu ouvres ta caméra. <rire> on, a, on a un peu oublié, mais Geneviève Trudel, est, est, est, elle vient de joindre l'équipe lundi au Récit MST. Elle, rencontre France, elle remplace François et Raoul, pour ceux qui ont connu. Elle est la nouvelle responsable du cours en ligne à la FAB pour les sciences. Et elle a mis un petit message, si tu veux le dire à tout le monde, Geneviève, je te laisse la parole. Bien oui, en fait, on va débuter des travaux pour euh, évaluer autrement en sciences et technologies. Dès la semaine prochaine, là, notre première rencontre est fixée pour le 12 octobre. Puis euh, je trouve que votre travail est colossal et très, très, très inspirant là, pour euh, pouvoir euh, faire les travaux euh, en sciences et technologies en parallèle. Donc euh, c'est à suivre. Là. Le but ultime, là, on n'a pas parlé de site, mais on, le but ultime, c'est notre formation sur euh, le campus récit. Alors, pour l'instant, ça sera la place que ça prendra. Alors, bienvenue Geneviève dans notre équipe. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, là, vous avez mis un petit visage puis une belle voix. Alors, Merci. Stéphanie, je te laisse la voix, la, la voix, oui, la voix, parole <rire> pour, pour les tâches créatives. Oui, c'est ça. Je voulais juste, juste parce qu'on est à la FCC, puis juste parce que ça nous permet de pousser nos outils numériques qu on, qu on, sur lesquels on travaille beaucoup, Récit MST, les tâches créatives. Quand tu descends, Sonia, définition, on a mis la vidéo, mais après ça, descend, de, oui, euh, on montre ici des outils qui sont, euh, qui sont faits vraiment pour euh, produire des tâches créatives. Donc Minecraft, c'est possible, primaire Minecraft, c'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire en mathématiques. Scratch aussi, c'en est un, GeoGebra, Bloxcan pour du dessin 3D, Tinkercan pour du dessin 3D aussi. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a, euh, en y en a sûrement d'autres, au mais c'est les, les, ouais, les principaux qu'on connaît. Donc ça met en valeur justement ces outils-là. N'oubliez pas que nous, au Récit MST, on peut aller former vos enseignants euh, en présence ou à distance, peu importe où vous êtes situé dans le Québec, même à Gaspé. <rire> Je le ferai le détour à Gaspé. <rire> Mais euh, sachez qu'on peut former vos enseignants. On a mis aussi les liens vers les auto-formations parce que la formation, hein, c'est propre à chacun et il y a des modèles qui, qui correspondent à différentes type de personnalité donc auto-formation, webinaire, euh, formation en présence, formation à distance, tout ça c'est disponible, même nos chaînes YouTube, tous nos, nos tutoriels sont sur nos chaînes YouTube, ces tutoriels-là sont aussi disponibles pour les, tant pour les enseignants que pour les élèves aussi, ils ont été faits pour qu'ils puissent être utilisés par les élèves pour apprendre de façon autonome. Dans la section, justement, c'est là que je voulais, je voulais aller. Sonia, tu m'as devancée. Euh, dans la section exemple, ben, on a justement pris euh, le temps de mettre un exemple par, par niveau, ben, en fait, par cycle au primaire euh, de tâches créatives et par niveau au secondaire avec différents outils, différentes intentions. Tu peux descendre un petit peu dans le premier cycle. En fait, on a pris la thématique du château. Partout, c'est des, euh, en fait, des, des habitations, pardon. Partout, c'est habitations à construire, des habitations soit papier-crayon, Minecraft, habitation avec Scratch, habitation avec euh, BloxCAD, habitation avec GeoGebra, mais en tenant compte euh, des objectifs du programme liés à, chacune des, à chacun des, niveaux. Euh, fait vous avez des exemples, les tâches sont là, sont disponibles, on peut s'en inspirer pour faire, pour créer, pour pour faire d'autres tâches, mais bref, parce qu'on a une dimension technologique à la FCC, là, je voulais juste un peu mettre l'accent là-dessus. Tu as nommé Minecraft tout à l'heure. Euh, on est passé un peu vite, mais euh, ça ne va pas avec le site actuellement, même si ça l'a beaucoup inspiré. Mais sachez qu'en plus, il y a un groupe de développement qui, euh, qui s'est lancé <rire> il y a aussi euh, depuis le début de l'année. On a un nouveau groupe de développement Minecraft Éducation. Ça fait qu'il y a des gens qui vont travailler à produire des tâches en ligne de sciences. On a 70 personnes, CP Maths, CP récit, enseignants-enseignantes, 70 personnes du primaire, du secondaire de la FGA, en maths, en sciences et technologies, puis en programmation aussi. Euh, on a eu une première rencontre de fait. La, mais les, on se voit toute l'année. L'objectif, c'est de produire des tâches euh, en lien avec Minecraft. Donc éventuellement, on ne sait pas sous quelle forme ça sera publié, mais pour vous dire qu'il y a quand même un lien, puis on a vu le potentiel pédagogique, puis euh, il y a d'autres personnes aussi qui l'ont vu, fait qu'il y avait le goût de partager. Je vois Chris qui a partagé aussi une autre C1 tu sais, un en maths, fait qu'on pourra euh, regarder ça. Il y avait Jocelyn qui avait la main Oui, de... C'est ça, je viens. Suis... Désolé, Jocelyn. Il nous reste euh, moins de 10 minutes. C'est bien correct. Si vous êtes plus intéressante que moi, ça c'est sûr. <rire> Euh, en fait, pour rajouter l'aspect techno, parce qu'on est des récits, évidemment, il y a comme tout le côté évaluation aussi, là, que c'est de ramasser des traces. C'est sûr que là, je prêche un peu ma paroi sur la prochaine section qui parle de triangulation. On essaye de, de. Non, mais on essaye de voir un peu les différentes façons qu'on veut euh, travailler au niveau de ramasser des traces, au niveau des observations et des discussions. Hein, Ce n'est pas toujours facile de. on. on, on Juste entre nous, on, en a, on a parlé de différentes façons de ramasser des traces, mais peut-être que vous avez développé dans vos, dans vos CSS ou comme récit, vous avez développé des façons de quand les profs observent les élèves ou des trucs comme ça. Donc, si vous avez développé des, euh, de l'expertise à ce niveau-là, ben, je pense que ça serait bénéfique pour nos, nos travaux, hein, les filles. Je pense que ça serait très intéressant de voir de, de, de savoir un peu la force du récit à grandeur du Québec, de dire « ok, la triangulation devient un mot euh, un peu à la mode » et de, de savoir un peu ce qui se fait dans vos CSS, puis comment, vous, comment les profs et comment vous proposez aux profs de ramasser des traces de cette façon-là. Je pense qu'on pourrait bénéficier de ce que vous faites, alors euh, si vous voulez nous partager ça, bien, je pense qu'il y a un petit tableau euh, que vous pouvez aller noter euh, vos, euh, vos éléments. Alors, ce serait le fun d'aller mettre vos coordonnées, on va apprécier que ce soit vos fin. questions, <rire> vos besoins, vos partages, puis ne vous en faites pas, si vous partagez des choses, on va mettre dans la licence quel centre de service, quelle personne l'a fait, Fait que ça ça fait partie de, de l'esprit de partage, mais on souhaite vraiment comme récit, bien sûr, travailler en collaboration, mettre en valeur ce que vous faites, puis éviter de dédoubler le travail, hein, parce que malheureusement, quand on travaille chacun dans son CSS, puis on comprend qu'avec le début de la pandémie, c'était ça, puis on, mais on a tout avantage à sourire, puis à voir, puis je pense qu'un moment comme aujourd'hui, c'est une belle façon de, de faire voir justement ce qu'il qu y a de fait. Euh, tu sais, Chris vient nous mettre des choses en anglais, c'est beaucoup plus facile des fois de traduire que de tout partir à zéro. Hein. Souvent, il y a une bonne réflexion de fait. Alors, c'est vraiment euh, l'idée, c'est ça faisait partie de tout ça. Donc, si vous avez besoin, si, si vous avez des choses particulières, vous pouvez les mettre aussi. Ça sera une façon pour nous de garder des traces de cet échange aussi. Sonia, veux-tu revenir au site, s'il te plaît? Je veux juste terminer euh, l'exploration du site avec la dernière partie qui a été ajoutée, c'est les badges du Campus Réussi. Donc, euh, vous connaissez sûrement le principe euh, des badges qui sont associés généralement à une auto-formation sur le Campus Réussi. Là, euh, j'ai demandé à Stéphane si je pouvais me permettre de faire quelque chose différemment, c'est-à-dire de d'utiliser une ressource externe, mais de quand même euh, proposer des badges à travers la plateforme Campus Réussi. Donc, euh, ce qu'on a réussi à faire, c'est que ce n'est pas une auto-formation qui est sur le Campus Réussi. La ressource, c'est vraiment le site, mais pour vos enseignants ou pour vous-même, il y a possibilité d'aller chercher des badges associés à chacun des types de tâches. Donc, par exemple, pour Open Middle, euh, est que il est je là, évaluer là, là, évaluer, ah, évaluer autrement aussi. mathématiques. Donc, quand on part du Campus Récit, on peut se rendre au site. Puis quand on parle du site, on peut se rendre aussi au Campus Récit. Ça a été fait comme ça. Donc, pour chacun des types de tâches, par exemple, Open Middle, il y a possibilité de se procurer le badge. Découverte, ça, ça veut dire juste avoir lu euh, la section, toute la section Open Middle du site. Après ça, il y a le badge appropriation. On demande un petit devoir. Je ne me souviens plus trop lequel. Partager euh... une tâche. Oui, je ne suis pas sûre que c'est ça. En tout, il tout cas, il a lu et exploré toute la section. c'est vrai que c'est dans l'autre. Chacun est gradué dans le fond pour... Ah non, la le première découverte, c'est juste la vidéo. C'est ça. L'appropriation, c'est le reste de la section. Puis au niveau de... Le... La conception. Ouais. Puis pour chacun des badges, dans le fond, vous avez les, les sections qui sont là. Je m'excuse, mon environnement n'est pas ex exactement comme le vôtre parce que qu'évidemment, ouais. on, on est les édition là. et les badges sont toutes là. Découverte, c'est vraiment juste, juste, juste avoir écouté la petite vidéo d'introduction que je vous ai montré tantôt. Appropriation, c'est vraiment avoir lu au complet la section du site puis avoir fait un petit résumé de ce qu'on en comprend. Conception, c'est d'avoir conçu une tâche. Euh, expérimentation, c'est d'avoir vécu une tâche en classe, que ce soit une tâche que l'enseignant a conçue ou qu'il qu a prise sur le site. Puis contribution, c'est le partage, c'est un petit peu, c'est pas mal les mêmes badges, fait Il y a ça pour Open Middle, il y a ça pour Menumath, Math, mat en trois temps, tâche créative. Puis euh, ben, c'est ça pour certains enseignants, ben, on le voit, nous, de notre côté, parce que c'est nous, euh, nous qui attribuons les badges. On voit que pour certains enseignants, c'est vraiment une motivation. Euh, ils veulent avoir tous leurs badges. Pour d'autres, ça, ça fait peut-être moins de sens. Mais tranquillement aussi, avec nos 30 heures de formation obligatoire sur deux ans, ben, les badges deviennent un peu une forme d'attestation. Donc, n'hésitez euh, pas à faire la promotion de ça aussi là, quand vous allez en parler à vos, à vos troupes. Dans le fond, c'est ça. Tantôt, j'ai nommé euh, la petite euh, juste euh, notre souci qu'on a eu au niveau des grilles d'évaluation. Il va y avoir des nouvelles expérimentations. Stéphanie vous disait, euh, on peut vous offrir des formations, vous accompagner là-dedans. Le, tous les mercredis matins aussi, il faut faire notre pub. Hein? Tous les mercredis matins de 9h à 11h30, le Récit MST a maintenant un espace ouvert qu'on appelle l'espace créatif virtuel, donc le CV. S'il y en a qui avaient le goût d'explorer euh, quelque chose, avait des questions, avait le goût de développer, de, de, de, développer, ben, pas de problème, vous pouvez nous rejoindre là, c'est une bonne façon de, de, de nous rejoindre en temps réel, mais sinon on est disponible pour des rendez-vous, euh, donc ça c'est par rapport à, si je regarde l'ordre du jour, puis pour ceux qui, je vois l'heure avancée, qui devront nous ça. quitter, ben, vous savez, on est le dernier atelier, hein, mais vous avez le droit à euh, un badge pour avoir assisté, un badge de partout. Cette fois-ci, pour avoir assisté à l'atelier, il suffit de compléter les quatre petites questions dans l'appréciation et vous pourrez avoir dans le fond ce badge. Mais euh, c'est ça. ça que, Stéphanie, je te laisse la parole. Bien, moi, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des partages à nous faire, euh, bien, là, on vous laisse la parole. Nous, on a assez parlé. <rire> J'aime ça voir euh, Cynthia qui dit, en, retour, en retournant ça, j'ai le goût de retourner enseigner pour essayer ce beau matériel. Hein? Je pense que c'est Stéphanie cette année. Euh, c'est, oui, effectivement, en classe à de demi-temps, en secondaire, avec un groupe. Ça va lui permettre d'essayer des choses. Fait que tout n'est pas négatif. Parfois, retourner partiellement en classe. Sinon, bien, on va vous remercier de votre présence, on vous souhaite une bonne activité de clôture, on vous remercie, on espère que votre tête a été encore capable d'en prendre pour cette heure-là, après ces trois jours <rire> hyper surchargés, mais la ressource est là, l'auto-formation est là, fait que vous pourrez vous y référer, puis surtout encourager, dans le fond, diffuser la bonne nouvelle, encourager vos enseignants à l'utiliser, n'hésitez pas, comme on disait tout à l'heure, notre idée, c'était pas juste de mettre un site, c'était après... On donne des outils, on veut aller le présenter, on veut faire expérimenter. Il n'y a rien de mieux que de dire on arrive, on prend une heure, on essaye une tâche de menu mat et on essaye de vraiment faire voir aux gens jusqu'à quel point c'est difficile de justifier, de laisser des traces hein, qu'ils laissaient pour vrai. Alors, c'est de voir après ça, ben, c'est faire réfléchir les élèves. J'en ai fait une justement la semaine passée avec les élèves en, dans une classe de sixième année. Puis, tu sais, ils me disaient, ben 32 est un nombre pair. Ben oui, mais comment tu peux me le prouver? Fait tu d'essayer d'aller de, plus loin que 32 est un nombre pair. Oui, mais pourquoi? Alors, de justifier, laisser des traces. Fait c'est euh, à dire à haute voix, à écrire, qu'ils vont arriver à, à mieux comprendre, à mieux expliquer, à mieux laisser des traces et que nous, on sera capable de mieux juger et surtout de juger à partir de traces autrement, qui était l'objectif de, de tout ce beau travail de collaboration. Alors, euh, vous n'avez pas le nom de toutes les personnes, mais... Mon petit mot de la fin, moi, c'est oui, il y a eu beaucoup de travail derrière ça, puis oui, il y en a beaucoup qui s'en viennent avec la phase 2, mais le gros du travail et ce qui reste à faire, c'est d'implanter ça dans les classes. C'est ça notre plus gros travail. Donc, euh, ça ne fait que commencer, puis ben, ça va passer par nous tous, par vous tous. Puis, ben, on espère que dans, dans quelques années, euh, ça sera différent dans les classes au niveau de l'évaluation. En, en, pas juste en mathématiques, dans toutes les disciplines, mais au moins, nous, on, a, on est bien parti pour les mathématiques. Fait que merci tout le monde. Bonne fin de FCC, puis au plaisir de se recroiser dans d'autres occasions, au récit ou ailleurs. <rire> bye. Merci. Bye bye. Bonne fin de FCC à vous deux. Merci.